Un. Un. Le jour où je tenais le bonheur d'en mourir, à en vieillir, tout retourner. Comme la vie est lente et l'expérience est violente. Le jour où je suis né, je n'avais qu'une seule chance. So the green green field to oblivion falls overground flowering with incense and weeds and the cru cru noise of dirty dirty flies. all oh, let it come, let it come the season weekend. Can... Désolé, j'enlève le masque. La mort a défini ma vie Vous n'êtes pas prêt à ce que j'ai à dire Parlons de la lumière à la lumière Les atomes sont immortels Comme nous portons nos os à la poussière The season we can love. Tu es, un, tu t'évapores. So the green, green field, to oblivion falls. Overground, flowering with incense and wings. And the thrill, noise of dirty, dirty flies. Oh, let it come, let it come, the season we can love. La beauté, c'est la réalité. Что? Prends les ailes des cils de tes yeux et parcours le monde à deux lieu de chez toi. Père. And it's 66, that is my bangs. Let it come, let it come, a season we can love. To so the green green field, oblivion falls Overground flowering reasons and wings. And the fruitful noise of the button flies. Over. let it come, let it come, a season we can love. sortir de ta tête sortir la tête de sa cage let's